Bon et ben bonjour tout le monde. Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle donc Adrien Blin, ça c'est facile, c'est écrit sur le slide. Euh, plus concrètement, je suis coach DevOps à la Société Générale, c'est-à-dire que mon métier c'est d'essayer de faire percoler les valeurs du DevOps, l'agilité au sein des équipes pour les amener à appréhender et utiliser ces pratiques dans leur, dans leur contexte quotidien. Et dans la partie DevOps, qui est, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est toute la partie infra code qui traîne mécaniquement aujourd'hui des technologies comme Docker. À côté de ça, je m'occupe aussi de la, de la communauté Docker sur Paris. Alors, ce que je vous propose avant de parler du programme à proprement parler, c'est de revenir un petit peu sur le passé, parce que finalement, Docker, ça avance vite. Il y a trois ans, ça, ça naissait tout, tout juste. Si on regarde un petit peu en arrière, au départ, Docker, c'était quoi C'était l'idée de cette boîte universelle, finalement, dans laquelle on allait pouvoir mettre son application et on allait pouvoir la maintenir, la, la gérer avec tous les outils qui étaient fournis dans l'écosystème de Docker. Créer, supprimer, euh, gérer des conteneurs. Ces conteneurs, ils ont beaucoup de propriétés assez désirables. Sans les repasser tout en revue, il y en a deux qui me semblent intéressantes de, re, de revenir, sur lesquelles revenir tout de suite. La première, c'était la légèreté. La légèreté, c'est que finalement, construire un conteneur Docker, c'est rien du tout. Ça prend quelques secondes, donc on compile, on build une image Docker, et ensuite on l'utilise. Dès lors qu'on pose ça, ça change un peu la façon de travailler avec l'infrastructure. On cherche plus à faire de l'upgrade, à modifier les, les systèmes. En fait, on va se dire que, au lieu de modifier le contenu de l'image, son application pour la mettre à jour, eh ben, on va tout simplement reconstruire une nouvelle image et la relivrer. Et ça, ça nous amène vers l'une des autres propriétés qui me semble intéressante de, de discuter, c'est l'immuabilité puisque finalement, on ne modifie plus le contenu d'une image après l'avoir construite, on préférera la supprimer et la recréer. Alors, quand on dit ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça veut dire qu'en premier lieu, la data, eh ben, on ne peut plus la mettre dans, ce, dans, ce, dans, dans le conteneur hein, au moment du fonctionnement, puisque potentiellement, lorsqu'une nouvelle version de son application arrivera, eh ben, ce conteneur, on le trachera pour le remplacer par un nouveau. Donc, ça nous amène sur les problématiques de gestion de la data. Un autre aspect aussi, c'est que Docker, on parlait de légèreté, c'est aussi le fait que dans le contexte des microservices, et on va y revenir, Docker a plutôt vocation à encapsuler des morceaux atomiques de votre application, à chaque fois un microservice. Ce qui veut dire que votre application, c'est probablement pas un conteneur runtime, c'est un ensemble de conteneurs contigus qui travaillent ensemble. Et ça, ça nous amène vers une autre question, c'est la question des topologies. Et puisque tous ces conteneurs travaillent ensemble, ça amène également des questions de réseau. Ceci étant posé, on va prendre un peu de recul pendant quelques minutes pour reparler un petit peu d'architecture applicative et des enjeux qui se posent aujourd'hui et des tendances qu'on observe. Et ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on reviendra sur la technologie de Docker pour voir justement en quoi finalement Docker est si si, si si pratique, si bénéfique à utiliser pour les applications parce que ça fit bien justement les, nouveaux, les nouvelles pratiques, les patterns, les modèles d'architecture qu'on utilise. Et puisque la DockerCon a eu lieu lundi et mardi, c'est tout frais, des grandes annonces ont été faites avec l'arrivée de l'engine 1.12, bon on en profitera pour parler de tout ça justement pour voir comment ça marche et quelles sont ces nouvelles fonctionnalités. Alors au menu, donc on va parler un petit peu d'architecture applicative, ensuite on revient sur Docker et ensuite on mettra un petit peu tout ça en pratique parce qu'il ne faut pas me croire simplement sur parole. Première chose sur l'architecture. Quentin le disait ce matin, euh, l'époque où euh, l'entreprise avait un réseau flat, où finalement on était dans les murs, on était protégé, et puis à l'extérieur c'était la guerre, c'est terminé. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'avoir cette logique dans laquelle on va avoir son îlot de confiance, qui est finalement à l'échelle de l'entreprise, qui est finalement très très large, avec des, ba avec des, des barrières, avec des frontières qu'on pourrait euh, facilement filtrer. Ça c'est un petit peu limité, le problème c'est que justement, votre, votre, votre, c'est la frontière de votre système d'information, elle évolue beaucoup. D'un côté, votre SI s'ouvre de plus en plus. Vous allez utiliser des ressources à l'extérieur, que ce soit de, du hosting ou utiliser du cloud. Donc vous allez chercher euh, des excroissances de votre SI, voire pourquoi pas même le déplacer complètement à l'extérieur. Et en parallèle de ça, vous allez également ouvrir de plus en plus votre SI. Vous ouvrez des API pour faire du B2B, du C2E. Et euh, vous avez aussi, euh, en fonction de votre métier, possiblement la besoin, le besoin de pouvoir adresser plusieurs clients, faire de la multi tenancy. Ça veut dire que finalement la frontière qui était relativement simple, qui était finalement les, les murs du data center, les murs de l'entreprise et finalement euh, l'extension jusqu'au bout du câble réseau euh, du dernier des bâtiments, bah, c'est plus aussi évident que ça. La frontière elle devient vraiment floue, avec des trous partout, elle devient véritablement poreuse. Et l'enjeu, c'est de trouver de nouveaux mécanismes qui vont permettre justement à votre application euh, de rester sécurisée et fonctionner dans ce, dans ce contexte maintenant très différent. Alors, pour ça, en fait, cette porosité, une façon de l'adresser, c'est de se dire qu'on n'est plus dans cette logique où on a un îlot de confiance à l'échelle de l'entreprise, on va ramener cette logique d'îlot de confiance à l'échelle de l'application elle-même. Finalement, une application, c'est un ensemble de ressources contigues qui travaillent entre elles et qui exposent une porte d'entrée, une gateway, ou euh un qui expose une gateway, par exemple. Et c'est ça, finalement, qu'on va isoler dans un réseau spécifique, et on va s'évertuer à déplacer les enjeux de sécurité sur d'autres sujets, comme faire en sorte que cette fameuse porte d'entrée, elle, soit d'autant plus renforcée, avec de l'authentification, de l'autorisation, du chiffrement de flux. Et finalement, entre deux applications de votre SI, il n'y aura pas forcément plus de confiance qu'entre une application de votre SI et du monde extérieur, parce qu'on ramène la sécurité au plus près de l'application. Alors, quand on dit ça aussi... Ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire que la sécurité plus proche de l'application, ça devient un sujet pour un nouveau public. Avant, quand on disait que la sécurité ou la bulle de confiance, elle était à l'échelle d'entreprise, ça voulait dire que les paradigmes de la sécurité, c'était du firewall, c'est du filtrage, c'était plutôt des technologies et des mécanismes d'Ops. Sans dire qu'ils s'estompent, le fait est qu'en rapprochant ça de l'application, on remet beaucoup de poids sur ces enjeux pour un nouveau public qui est plutôt celui des devs, en renforçant les besoins d'authentification, d'autorisation, etc., etc., donc ça veut dire, et là on touche au sujet DevOps, ça veut dire faire partager aussi des connaissances à ce nouveau public, les faire travailler main dans la main avec les Ops qui avaient une connaissance historique de ces sujets-là, pour pouvoir réaliser ce genre de pattern. Et une façon justement de prolonger cette logique DevOps jusqu'au bout, c'est éventuellement même d'aller jusqu'à parler de sec DevOps, finalement c'est de se dire que la feature team, l'équipe, elle ne peut pas être complète simplement avec le DevOps, en fait, le garant de la sécurité, il doit être partie prenante, il ne doit pas se contenter simplement d'avoir un regard extérieur et de faire de l'audit. Il doit être proactif, participer à l'aventure et finalement, tout comme le business va définir ses attendus fonctionnels sur une application, eh ben, le, le, le, la sécurité peut se retrouver aussi à exprimer à chaque fois, au cas par cas, ses attentes et participer à leur construction. Et on parle de Sec DevOps ou de DevSecOps, ce sont les, selon les écoles. Alors un deuxième sujet, que vous connaissez déjà tous très bien, donc on ne va pas forcément rentrer dessus en, en profondeur, c'est évidemment l'avènement des microservices. Les microservices, euh, sans, refaire, euh, sans refaire toute la théorie, finalement, ils ont quoi comme, comme caractéristique première C'est cette logique d'atomicité cette logique de découplage, on va faire en sorte que ces, ces, ces services soient le, le plus, le plus élémentaires possible. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient stateless autant que possible pour les, limiter les, les effets de contexte euh, à partager, par exemple. Ils vont, ils vont essayer d'être, on va essayer de les rendre multiversionnables pour faire en sorte que le, le coulissage d'une version à une autre soit le, le plus transparent possible. Ils sont distribués, ils sont livrés de plus en plus, de façon de plus en plus fluide. On parle de continuous delivery, évidemment. Et ce contexte-là, euh, a un impact aussi. On commencer déjà à tirer des traits avec Docker, ben, tout à l'heure on parlait justement de la portabilité et de la légèreté surtout des conteneurs, ben, c'est bien là dont, où on voit un petit peu en quoi Docker commence à bien rentrer dans la picture, c'est que finalement à un microservice on va faire correspondre à Docker. On est dans cette logique de même atomicité, on est à la même échelle de dimension. Un point aussi qui va nous amener tout à l'heure sur, sur la logique de service discovery, c'est cette, euh, cette, ce, ce vieil, cette vieille appétence, cette vieille envie pour les pour ESB, USB avant ça même encore les EAI, cette espèce de, de rêve qu'avaient les architectes d'avoir des bus qui permettaient d'intermédier un petit peu tous les flux d'entreprise euh, Et finalement, on voit que ce rêve s'est estompé, d'une part de la complexité euh, qu'il portait, mais aussi parce que finalement, de façon plus pragmatique, ce qui, vient, ce qui est venu aussi dans le courant des microservices, c'est ramener finalement euh, les échanges et les interconnexions euh, des différents services, à une démarche beaucoup plus full mesh, dans laquelle, en fait, tous ces, hein, tous ces services discutent directement entre eux, en bypassant, en fait, ces cou hein, cette couche d'intermédiation. Et du coup, hein, quand on amène ce débat-là, qui consiste finalement à se dire que tous ces services hein, qui composent l'application, par exemple, vont devoir se parler entre eux, bah, ça nous amène mécaniquement à un nouveau sujet, qui est celui du service Discovery, que j'évoquais tout à l'heure, qui va tout simplement avoir pour vocation de faire en sorte d'avoir un annuaire qui va permettre à chaque service de pouvoir contacter les autres services dont il pourrait avoir besoin. Là, on est dans une logique purement applicative. À ce stade-là, on n'a aucune corrélation directe avec Docker. Alors, pour, pour reprendre un, très rapidement le pattern, hein, dans, dans, dans cette logique de service discovery, tout simplement, en fait, chaque, applica, chaque service finalement qui est, qui est démarré va aller s'inscrire dans l'annuaire, et puis ceux qui le consomment viendront en fait, interroger l'annuaire pour pouvoir simplement euh, prendre connaissance de, de l'adresse ou contacter euh, ceux ou les multiples instances de ce service. Un autre point qui est intéressant aussi, euh, c'est les aspects de résilience et de scalabilité. Historiquement, c'était des sujets qui étaient pour beaucoup portés par des OPS. Quand on construisait une application, on construisait son architecture fonctionnelle, applicative, et puis on redescendait comme ça jusque dans les couches, et puis finalement la scalabilité ou la performance d'une application, finalement elle découlait aussi beaucoup de l'architecture spécifique qu'on lui, euh, qu lui mettait à disposition. Finalement, pour une application, on designait le cluster de cette application, les fermes de serveurs, les ressources, éventuellement le dimensionnement des, des, des architectures physiques, des serveurs qui étaient corrélés, euh, le, nombre le nombre de connexions au SAN, etc. etc. Aujourd'hui, évidemment, la tendance elle est très différente. On parle de commoditisation. Le cloud, évidemment, le, le principal vecteur pour ça. Et donc, finalement la scalabilité va plus tellement passer par des problématiques d'infrastructure, mais, mais plutôt par des enjeux euh, d'application, par de scalabilité horizontale, dans laquelle finalement la capacité d'une application à croître va porter sur sa capacité à être instantiée de façon suffisante euh, pour répondre à la charge qui lui est soumise. Alors, ça, ça nous ramène encore une fois, j'insiste sur ce point, parce qu'au-delà de la technologie aussi, euh, Docker ou toutes ces problématiques, euh, elle traîne euh, des besoins évidents euh, de partage et d'échange autour toujours de cette thématique DevOps, parce qu'on est en train de déplacer le barricentre d'une problématique d'une équipe à une autre, mais ça ne veut pas dire que la présence des DevOps est devenue obsolète. Pour autant, ils ont un savoir-faire, une expertise euh, qui a aussi beaucoup de valeur, et c'est pour ça que quand on parle de rapprocher ces, ces, ces, ces personnes, ces expertises, c'est aussi pour faire en sorte de déplacer en fait, la problématique sur d'autres types de solutions une démarche peut-être plus applicative, mais en tirant encore une fois profit de ces expertises. Alors, pour, pour, pour pouvoir aller vers une instabilité, une résilience portée par l'application, Donc on a des patterns pour ça, on va, on va faire en sorte d'avoir de, des applications stateless, qu'on peut multi instancier on va les rendre finalement en résilience, enfin avec des designs de type design for failure, pour faire en sorte que finalement, la perte d'un nœud ne soit, pas un, ne soit pas un sujet en tant que tel, Et ça on va le voir un petit peu plus tard, etc., etc., la data, un autre sujet qu'on avait un petit peu évoqué tout à l'heure, bah la data, euh, elle a besoin d'être également portée à part de en dehors de l'application, soit dans des supports structurés, des, des, des bases MongoDB, du Cassandra, etc., etc. Ou alors, si on a besoin de stockage traditionnel, euh, bah en fait, on peut déplacer une problématique d'infra quand même vers une problématique applicative en parlant par exemple de stockage objet puisque finalement, même en disant j'ai besoin de manipuler des fichiers, ce qui a l'air d'être très proche du site, c'est un système, ben en fait, on peut déplacer le problème en utilisant des API de stockage de fichiers. Amazon S3, c'est ça, des API REST pour déposer, pour aller retirer des fichiers. Et mine de rien, on a déplacé un problème qui était plutôt dans le giron des ops vers une problématique qui est intrinsèque à l'application même. Et enfin, ben, la, la commoditisation de l'infrastructure qu'on évoquait, ce qui permet de la rationaliser, finalement, de la rendre complètement indépendante du design et du type, de, de la nature des applications qu'elle porte, ou en tout cas, de, de limiter vraiment l'incidence de l'application par rapport à l'infrastructure. Et ça permet de faire de la commoditisation, et ça permet du coup d'avoir des, des leviers de rationalisation. Un dernier point hein, sur l'organisation, avant qu'on commence à parler de Docker en tant que tel. Alors, euh, j'ai repris cette citation de, de, de Conway, qui date de 68. Ben finalement qui laissait entendre que euh, le couplage entre une organisation et les designs qu'elle produit, ben, il est quand même assez fort. Et euh, quand on parle des enjeux euh, d'architecture applicative, et on va le voir aussi avec Docker, il faut aussi prendre du recul euh, en ne se contentant pas d'aborder uniquement le sujet sous l'angle technique, mais en intégrant aussi les gens qui sont au cœur de ce dispositif. Tout à l'heure, c'est ce que c'est ce que j'ai gratiné un petit peu euh, quand on parlait des USB par rapport à une démarche plus full mesh hein, liée aux au services, aux au microservices. Finalement, on doit changer la façon de travailler. Ces, pro ces problématiques d'ESB, elles avaient été pour beaucoup pensées par des architectes qui étaient dans des bureaux d'architecture, qui étaient là pour avoir une, une, un rôle transverse dans l'entreprise, et ça venait aussi euh, avoir euh, une implication euh, sur la façon dont les applications étaient construites. Donc attention à ne pas simplement se dire on va parler de technologie, de technologie, de technologie. Regardons aussi comment on est organisé et comment les gens travaillent entre eux. C'est pour ça que je parlais de DevOps aussi en train, tout à l'heure. Allez, on parle de Docker maintenant. Donc, on va commencer par parler de networking. Pour reprendre un petit peu les bases, ben finalement, on parle d'abord de conteneurs. Hein, C'est l'unité de base de travail euh, avec Docker et dans un conteneur, il y a la Network Sandbox, on va dire que c'est l'écosystème de configuration du réseau de, de ce conteneur, et à cet à à écosystème de configuration du réseau, on va retrouver des endpoints qui sont finalement les interfaces réseau de ce conteneur. Alors, on peut avoir un ou plusieurs un ou plusieurs une ou plusieurs, pardon, interfaces associées à, à ces conteneurs, et ça, ça a une importance assez intéressante. Pourquoi Parce que, Évidemment, votre application, on le disait tout à l'heure, on veut faire des microservices, des choses, les choses les plus petites possibles, les plus atomiques. Donc, du coup, notre application, c'est un ensemble de composants qui se parlent. Et bien, En fait, tous ces, tous ces, toutes ces interfaces réseau de conteneurs, évidemment, il va falloir les faire parler entre elles au travers d'un réseau. Alors ça, c'est un premier point. Mais euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que si j'imagine, par exemple, ça pourrait être l'objet de, de ce schéma, une logique dans laquelle j'ai un frontal, par exemple un reverse proxy qui servait aussi de, de, de, de point de filtrage applicatif, qu'au milieu j'ai euh, mes fronts, mes, mes, mon application, et que derrière j'ai un back-end, avec du stockage, une base de données ou quoi que ce soit, mais en fait on voit que je peux segmenter mon architecture, et là encore je suis plus dans des paradigmes véritablement d'infrastructure traditionnelle, parce qu'en fait je vais créer un réseau qui va permettre de faire parler ensemble les composants de front et de, middle, et de middle, et je vais créer un autre réseau qui va permettre aux composants de middle à parler au back, et on voit que du coup, le composant du milieu, du middle, a évidemment une patte de chaque côté. Et pourquoi on n'est pas vraiment dans un paradigme de réseau traditionnel d'infrastructure, parce que sinon, on aurait vu un routeur, un firewall, quelque chose comme ça. Là, c'est pas du tout ce qu'on voit. On voit une logique dans laquelle finalement, on a deux réseaux, et en fait, les, les conteneurs qui ont un besoin d'interopérer avec plusieurs réseaux vont en fait avoir des pattes dans chacun d'entre eux. Là encore, on est en train de s'éloigner de plus en plus des paradigmes d'infrastructure traditionnels. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout à l'heure, au-delà de la commoditisation que j'évoquais, qui consistait surtout à dire, bah, finalement, on a des, des, des, des ressources d'infrastructures type sur étagère, ce qu'on est aussi en train de dire au travers de ce genre de choses, c'est que, l'architecture de l'application, en fait, elle n'a plus du tout d'incidence, elle, elle, elle a de moins en moins d'incidence sur l'infra, et même pas sur la façon dont est agencé le réseau, en fait. Même ça, ça devient une, un élément de l'architecture de l'application. En termes de networking, ce que ça peut donner dans une logique de clustering sur Docker, donc créer un cluster Docker, par exemple, avec Swarm, ça va nous permettre d'avoir, finalement, un pool de ressources, Docker qui va nous permettre d'opérer des conteneurs répartis sur différents serveurs. Ce sont les différents silos qu'on voit. La couleur n'est pas forcément très, très visible, mais en, en vertical en fait, on a, on a quatre serveurs Docker qui, qui contribuent à ce cluster. Et finalement, on va avoir, on va avoir nos conteneurs qui sont répartis sur ce qui sont répartis sur ce cluster et qui ne peuvent parler hein, qu'aux autres composants qui font partie de la même application. C'est ce qu'on voit un petit peu modélisé par les, euh, par, par les barres qui sont pour le coup horizontales, dans lesquelles finalement chacune des barres correspond à un réseau qui permet aux conteneurs qui sont répartis sur différents serveurs de pouvoir parler entre eux mais sans pour autant pouvoir parler aux autres conteneurs qui seraient hébergés sur le même serveur mais qui ne relèveraient pas du même réseau et encore moins de la même application donc ça, ça nous permet de faire de la segmentation et on voit certains conteneurs qui sont entre deux mais en fait c'est typiquement des conteneurs qui correspondent à des applications ou des éléments qui ont besoin de pouvoir interopérer avec d'autres applications connexes alors bah plutôt que faire des slides ce qui est toujours une bonne solution de secours on va essayer de s'amuser en live donc pour le coup, j'ai pu installer une, une Docker 1.12 toute neuve euh, qui a été mise à disposition lundi. C'est vrai. Je prends des risques, mais j'ai fait des slides quand même. Comme ça, on est tranquille. Euh, L'idée, c'est de voir un petit peu comment ça marche. Donc du coup, avec Docker, ben, au-delà du fait qu'on pouvait faire des Docker Run, des, des Docker Stop, etc., on pouvait créer et manipuler nos conteneurs. Ben, maintenant, on va manipuler de nouveaux objets, typiquement le réseau. Donc si je fais un network Docker network, euh, pardon ls, je suis un peu vite. J'affiche en fait la liste de tous les de, de tous les réseaux. En fait, à l'échelle d'un nœud, je vois tous les réseaux locaux de ce de, de ce de ce nœud et je vois d'éventuels réseaux transverses, ce qu'on voyait tout à l'heure sur le schéma précédent qui était remodélisé par des bases, des barres qui sont ce qu'on appelle des réseaux en overlay en fait, qui sont des espèces de réseaux flottants euh, au travers du cluster et qui permettent d'interconnecter les applications qui sont réparties sur les différents nœuds. Alors créer un un nouveau, un, créer un nouveau réseau pour mon application par exemple, c'est relativement simple en fait on va créer ça Comment on crée un conteneur, on crée un nouvel objet en fait euh, dans l'écosystème donc on va faire `docker Network, Create mon Driver Overlay pour créer un réseau qui soit transverse et euh, on va l'appeler euh, par exemple euh, euh, allez, WordPress, WordPress net Hop. Ah oui oui parce que je ne l'ai pas supprimé tout à l'heure euh, donc je l'ai créé et si je l'affiche hop voilà oui effectivement il était encore là je ne l'avais pas supprimé tout à l'heure en fait je vais retrouver mon nouveau réseau ici et finalement comme avec les conteneurs sur Docker je vais pouvoir faire par exemple un Docker inspect qui va, nous, qui va me permettre d'avoir plus d'informations sur ce, sur ce conteneur Voilà. Donc, du coup, on voit un réseau. Pour l'instant, aucun conteneur n'y est lié, puisque finalement, j'ai simplement créé ce, ce, ce réseau, et il est encore vierge. Et j'envoie tous les tous les paramètres, le driver notamment qui est utilisé. Alors, il y a un certain nombre de drivers qui sont fournis avec. C'est le concept de « Battery Included, Battery Movable » de Docker. Ils fournissent un driver... Un, overlay euh, à eux mais euh, des, des fournisseurs tiers peuvent venir avec des drivers il en, est, il en existe déjà un certain nombre pour pouvoir venir proposer d'autres drivers pour pouvoir gérer en fait euh, la prise en charge du réseau par exemple allez on revient au slide voilà Évidemment, on peut travailler de façon interactive avec Docker, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer sa topologie. Tout à l'heure, je disais finalement une application, c'est un ensemble de conteneurs contigus qui, qui composent cette application. Et ce qu'on veut déployer, généralement, c'est plus cet ensemble qui est, qui est fonctionnel plutôt que les différents grains qu'il compose. Et dans ce cas-là, on avait un outil qui s'appelait Compose, qui travaille côté client. Docker Compose, c'est un petit binaire qui permet de prendre la topologie qu'on décrit en YAML et qui va ensuite donner des instructions au serveur Swarm au cluster swarm pour lui dire, bah, crée-moi le, crée le, le, le conteneur, crée, crée cet autre conteneur, etc., etc. Selon la notice de montage, finalement, représentée par ce fichier YAML. Bah, on voit qu'il a évolué lui aussi, puisque on voit en fait hein, qu'il contient de nouvelles informations, notamment on décrit des réseaux, et finalement, je peux dire que je crée un réseau dans, dans ma to topologie plutôt que de le créer de façon interactive. Et une fois que j'ai dit ça, bah, je peux, de façon euh, corrélée, aller préciser que pour mes différents services, hein, euh, je, je les rattache à tel ou tel réseau euh, que j'ai défini ci dessous alors on passe dans le nouveau, donc ça c'est ce qui a été annoncé lundi avec l'arrivée de l'engine 1.12 globalement le changement assez profond qui a eu lieu c'est que le, le, le swarm cluster c'est quelque chose qui venait par dessus l'engine qui était finalement juste un nœud, un serveur qui était en capacité d'héberger de, des conteneurs unitaire. En fait, ils ont réintégré toute la logique de clustering Docker à même l'engine, en intégrant finalement toutes les problématiques qui se forment dans ce cluster-là, dans ce l'engine. Cluster dans dans Et ça change un certain nombre de choses, Alors, sans les parcourir toutes, hein, parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à, à en dire. Parmi les, les points intéressants, hein, après ça, à présenter, c'est que le, le cluster, le, le, la gestion du cluster Swarm devient finalement décentralisée puisque en fait chaque nœud en fait euh, devient un gestionnaire. On peut élire euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, managers euh, de, de cluster avec un, un mécanisme de consensus. C'est du Raft en fait derrière qui va permettre d'élire le master. Et, et ils ont intégré beaucoup de sécurité en utilisant TLS en fait pour faire en sorte que on puisse sécuriser en fait, le, le, le fait de joindre, un, de joindre un cluster pour éviter qu'on qu ait, euh, pour éviter qu ait des, des, des nœuds inconnus qui viendraient rejoindre ce cluster ou en tout cas pas pouvoir contrôler ces aspects-là. Donc du coup, euh, on, a, euh, on gagne en sécurité et on gagne également en résilience puisqu'en fait, on a cette logique de gestion du, du, du cluster qui est décentralisée. Ça nous amène finalement à de nouvelles commandes. Alors, pour, pour donner une idée là, pour, pour cette démo... Euh, Juste, euh, juste avant la présentation, j'avais créé le cluster swarm directement. Je, je l'ai fait finalement avec très peu de commandes. Le premier, c'était de faire du docker machine euh, pour euh, lui dire de créer trois euh, machines docker sur mon, sur mon laptop. J'aurais pu utiliser un driver Amazon, Azure ou quoi que ce soit pour créer ces machines-là. Euh, donc on peut les voir d'ailleurs ici. Voilà, donc on a les, les, les trois machines... Euh, que j'avais créé. Et en fait, pour créer le cluster Swarm en, en tant que tel, bah, c'est extrêmement simple. Sur la première machine, j'ai fait un Docker Swarm init qui lui dit que finalement, il sera le premier manager euh, de ce cluster. Et ensuite, j'ai dit aux deux, aux deux suivants de venir faire un join en disant au master d'accepter en fait les demandes euh, d'adhésion euh, de, des deux nœuds suivants. Les trois nœuds sont des managers, dans mon, dans mon cas, mais on aurait pu avoir des nodes, des machines qui ne participent pas à la gestion du cluster, qui soient simplement des esclaves, fournissant des capacités à gérer, à, à gérer des conteneurs, tout simplement. Alors ensuite, pour en revenir à notre débat, on peut voir typiquement, on peut voir notamment, cette fois-ci, non plus au niveau des machines, mais au niveau du cluster, au travers d'une nouvelle commande qui est Docker Node. Là j'ai fait un LS pour afficher, pour afficher tous les participants au cluster, donc on voit le leader, c'est le premier que j'avais créé, et que les autres sont des managers aussi qui sont accessibles, J'ai pas de nœud esclave tout simplement. Maintenant, une fois que ceci est dit, on a en fait le support pour les fonctionnalités dont on va discuter maintenant, et qui sont assez, assez importantes. La première, c'est l'arrivée de la notion de service dans Docker. C'est-à-dire que, historiquement, du point de vue des serveurs Docker, on leur donnait des ordres. Créer un conteneur, supprimer un conteneur, ça fonctionnait plutôt comme ça. Vous pouviez avoir une logique de machine à état avec Docker Compose qui permettait de finalement, prendre les topologies telles que celles que je décrivais tout à l'heure pour aller la démarrer euh, et la faire fonctionner sur un cluster. Mais en fait, c'était juste un binaire local qui allait prendre cette topologie et qui donnait des instructions au cluster. Et si un, nœud, pardon, si un des conteneurs contribuant à cette topologie tombait, bah le cluster, lui, n'en avait pas forcément grand-chose à faire puisque lui, il se contentait d'exécuter les ordres qu'on lui avait donnés éventuellement on pouvait utiliser les logiques de, de, de, de retry qui permettaient de redémarrer automatiquement le conteneur mais ça s'arrêtait là. Si on perdait un nœud du cluster par exemple, le reste du cluster n'avait pas conscience qu'il avait perdu des, des conteneurs au passage. Dans cette logique là, c'est assez différent. Au niveau du cluster swarm, on a une nouvelle commande qui est la, la commande un Docker Service qui va nous permettre de créer finalement un, ce qu on, on va dire un état désiré pour un, un conteneur. Un service c'est finalement une image de conteneurs avec des paramètres, typiquement le réseau auquel il est attaché, par exemple, des variables d'environnement, euh, des ports sur lesquels ils sont, ils sont explosés, le nombre d'instances qui sont associées euh, à cette image, et tout ça en fait je le déclare dans le service. Et ça c'est une commande que je vais passer au serveur Docker. Et donc ça veut dire que au, cl au, au cluster Docker pardon. Et ça ça veut dire que finalement maintenant le cluster il est conscient du fait que j'ai demandé par exemple que je voulais, par exemple, dans mon, dans mon cas, avoir trois instances d'un Nginx hein, qui étaient démarrées. Et ça, ça change beaucoup de choses. Parce que si maintenant j'ai un nœud du cluster qui tombe, eh bien, en fait, le fonctionnement du cluster Docker fait que les nœuds restants savent qu'un nœud a disparu et il sait que pour le service, par exemple, Nginx, il voit peut-être plus que deux, nœuds, deux instances fonctionnelles au lieu de trois, et il va se charger tout seul d'en redé, redémarrer une. Et là, on retrouve un peu de liant avec ce que je disais tout à l'heure, quand je disais les, les applications dans cette logique de microservices, elles ont un, un certain nombre de, de patterns et de propriétés désirables. Par exemple, il y a cette logique d'être stateless et de faire en sorte que les applications ne portent pas de contexte, et, puis, et pour, pour faire en sorte que finalement, on puisse réajouter des nouvelles instances de l'application sans que ça crée en fait de perturbations dans son fonctionnement. Ok, on a perdu une instance de l'application, on en rajoute, mais il faut que l'application soit développée et pensée pour ça. C'est important. Ensuite, euh, j'ai parlé d'un certain nombre d'instances attachées à ce service. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'à l'époque avec Compose, finalement c'était le petit automate côté client dans lequel je disais bah, « tu, tu me crées 3, 4, n instances de ce, serveur, de ce, de ce conteneur ». Là, c'est une information qui est côté serveur. Donc je vais lui dire que j'en veux 5, j'en veux 10, j'en veux 20, et après lui se débrouillera pour faire en sorte que le cluster soit en capacité de pouvoir répondre à l'état désiré attendu. Alors, un, un point aussi important à développer ici, c'est un certain, un certain point relatif au réseau. En fait, dans la petite commande que j'ai précisé, précisé là, en fait, ça consiste à dire que toutes les instances de conteneurs qui auront été créées pour le compte de ce service et qui sont publiées sur le port 80 de ces conteneurs, vont être exposées sur tous les nodes donc sur tous, les, sur, sur tous les hosts de serveurs Docker du cluster, sur ce même port 80 dans le cas présent. Ça veut dire en fait que Docker amène un load balancer intégré qui va jusqu'au niveau 4 et qui va se charger tout seul de faire en sorte de prendre les requêtes qui sont formulées directement sur l'un des nœuds du cluster pour ensuite la router soit sur les conteneurs instanciés localement, soit sur les conteneurs disposés sur d'autres nœuds. Je rappelle qu'on a un réseau en overlay, qui permet à ces conteneurs de, de, de parler ensemble, et qui va permettre en fait d'aller euh, matcher la demande et faire en sorte que la demande qui avait été postulée posée sur, sur l'un des nœuds en fait, puisse être routée jusqu'à l'un des conteneurs disponibles dans la grappe. Donc ça veut dire que la problématique de load elle est intégrée. Et ça, ça change beaucoup de choses, on le verra dans la troisième partie de la présentation. J'en dis pas plus pour l'instant. Les tâches avec Docker, mais en fait les conteneurs finalement, ce sont des instances unitaires finalement qui contribuent à un service. Et si on disait qu'on avait trois instances euh, de, de Nginx dans mon exemple précédent pour former un service, et ben en fait, chacune de ces instances va s'appeler une tâche. Et cette tâche, en fait, je peux aller là aussi poser des commandes pour aller récupérer des informations. Donc tout à l'heure, je faisais par exemple un Docker Service Create euh, dans lequel je disais ben, je crée un front, je le rattache au réseau application, et ça sera une image de type Nginx qui sera démarrée. Mais ben, en fait. Si ensuite je fais un docker service Tosks front, je vais pouvoir avoir le détail de tous les conteneurs qui sont associés en fait à ce service. Et le nœud sur lequel ils sont démarrés. M3, M2, M1, c'est le nom de mes docker machines. En fait. C'est le nom des machines de mon cluster, tout simplement. La docker stack. Alors Tout à l'heure, on disait que Docker Compose il portait la topologie de l'application. Et que finalement, encore mieux, il intégrait finalement la partie réseau maintenant euh, dans cette définition. Mais Docker Compose, et j'insistais sur ce point, euh, ça restait ni plus ni moins qu'un outil client-side qui donnait des ordres au cluster. On a vu qu'on a des commandes, maintenant interactives, un euh, Docker, euh, Docker service, qui permettent de définir server-side les services et les conteneurs sous-jacents qui sont rattachés. Ben, L'étape d'après, c'est de définir finalement une stack qui est finalement la version... Euh, la version topologique, la, la description en fait, de tous les conteneurs qui composent l'application. En gros, l'ensemble des services, c'est le grain hein, encore au-dessus, qui compose mon application. Et comment ça marche Du coup, en fait, je pars toujours de mon YAML, que j'avais au départ, et cette fois-ci, en fait, ce YAML, je vais le builder, je vais le, pardon, le bundler, ça va me produire un artefact. Cet artefact, en fait, je vais le donner à consommer au, cl au cluster Docker, en faisant un Docker deploy, en fait, en précisant cet artefact, il va prendre ce livrable, et en fait, il va le lire, et il va lire, en fait, la topologie qu'il contient. Et cette topologie, on l'a vu tout à l'heure dans le YAML, c'est l'ensemble des différents services qui composent l'application, les réseaux qui les, qui les interconnectent, etc., etc. Et donc, quand je fais ça, finalement, j'ai fait en sorte non plus de rendre... La, le cluster Docker conscient d'un service qui pouvait être éventuellement multi instancié je rends le cluster Docker conscient de toute la topologie de mon application et ça la rend résiliente dans le sens où finalement le cluster se débrouille pour faire en sorte que le nombre d'instances désirées soit maintenu. Et si on perd un nœud du cluster, c'est pas grave, ce qui se passera c'est que Docker ira recréer de nouvelles instances de mon application pour retomber sur le compte demandé sur les autres nœuds qui restent dans le cluster. Et vu que le, la, le, la gestion du cluster est décentralisée, en fait, on va, on va pouvoir basculer d'un manager à un autre pour pouvoir finalement continuer à faire fonctionner le, le cluster. On pourrait y voir un, un certain rapprochement avec, avec Kubernetes. C'était la discussion que tout le monde a eu tout à l'heure. Puisqu'en fait, on arrive vraiment là, euh, très clairement, dans des problématiques d'orchestration d'industrie industrielle. D'une certaine façon... Les, les, les services, on peut les voir un petit peu comme des pods euh, qu'on qu a dans, dans Kubernetes, d'une certaine façon. C'est un petit peu simpliste comme image, mais on voit que finalement, on commence à avoir une véritable solution d'orchestration, et surtout les bénéfices qu'elle pro, hein, qu propose, la résilience, la scalabilité, gérée sur la plateforme. Et en logique de continuous delivery, d'ailleurs, ce qui est intéressant de se dire, c'est que finalement, j'ai un nouvel artefact, le livrable, qui est finalement euh, le, la version euh, bundelée, de mon fichier YAML, c'est finalement mon, le produit que j'ai construit, et c'est ça que je vais aller livrer sur la plateforme, qui va décrire en fait toute la livraison et le fonctionnement de l'ensemble de mon application. On va passer rapidement sur la partie volume. La partie volume, finalement, elle répond au fait que, au début de la discussion, on disait bah, « les conteneurs, on les veut les plus atomiques, on les veut immuables hein, pour ne pas les mettre à jour », on m'a dit que c'était plus évident de les reconstruire plutôt que de les mettre à jour, mais que du coup, il fallait en expurger la data. Alors, historiquement, il y avait des mécanismes qui étaient proposés par Docker qui permettaient de monter un volume sur le host, par exemple, en gros, faire en sorte qu'un des répertoires du serveur qui héberge tous les conteneurs soit visible dans un conteneur. Ce n'est pas génial, parce que ça crée une adhérence forte entre le conteneur et la machine sur laquelle il est hébergé. Parce qu'évidemment, si le conteneur, je le redémarre sur une autre machine, le répertoire n'existe plus forcément. Ensuite, on a eu quelque chose d'un petit peu plus sympa, c'était les conteneurs de data. Les conteneurs de data, finalement, c'était cette, cette idée que la data elle-même, elle est dans un conteneur, donc on hérite de toute la logique de portabilité des conteneurs, et on mappait un répertoire d'un conteneur qui était un porteur de data à un conteneur qui portait l'application proprement dite. Donc ça, ça permettait de créer de l'abstraction par rapport à la couche sous-jacente, les serveurs, ça c'est un fait, mais... Euh ça avait encore comme limitation le fait d'être limité à la même machine. Il fallait que euh, ces deux conteneurs, applicatifs et data, soient portés sur la même machine. Une autre façon euh, de voir idéalement la problématique, et c'est pour ça que je reviens à cette logique dans laquelle l'architecture des applications, idéalement, doit aussi évoluer et tirer profit de nouveaux principes et de nouveaux outils. Tout à l'heure, je parlais de stockage objet, mais C'est typiquement le genre d'endroit où ça peut faire sens. Le fait de dire « je veux manipuler des fichiers à même le système de fichiers, même s'il est dans mon conteneur bah », peut-être que c'est quelque chose qui devrait être remplacé par une approche plus applicative qui consiste à avoir un appel, appel REST pour aller récupérer en fait sur, un, sur, un, sur, un, sur, un, sur une plateforme de stockage objet les fichiers dont j'ai besoin. Et donc, du coup, ne plus avoir d'adhérence avec l'infrastructure. On est toujours dans cette logique de, re, de, de recréer de l'abstraction. La, de, de Mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Et donc, du coup... Pour ces, euh, pour ces euh, applications qui ont besoin de maintenir des volumes au niveau des applications, bah en fait, il y a la possibilité de créer non plus euh, désormais des objets ad hoc, puisque au lieu de dire « je crée un conteneur qui porte de la data », c'était ni plus ni moins qu'un conteneur comme un, comme un autre, mais il n'avait pas de logiciel qui tournait dedans, c'était juste un, un conteneur porteur de contenu. Bah en fait, Docker a créé de nouveaux objets, qui sont dédiés à ce type de problématique, qui sont les volumes et qui permettent en fait, de définir en fait, un point de stockage. Et après, par contre, on le monte au sein du conteneur applicatif comme on le faisait avant. Ce qui est intéressant avec les Docker volumes, c'est que ça arrive avec toute une logique de plug derrière qui permettent de faire en sorte que le volume au sens Docker soit finalement plus une façade, une interface vers un stockage qui serait déporté ailleurs. Typiquement, il existe des plugins fournis par différentes structures, et il existe notamment un plugin, par exemple, tout simplement, qui permet d'avoir des volumes qui sont backés par du NFS. Donc finalement, on voit dans Docker un objet qui est un volume, que je peux du coup associer, mapper à un volume, à un, à un conteneur qui porte une application, mais en fait la data, elle, elle est complètement externalisée sur du NFS, par exemple. C'est une façon d'extraire en fait toute cette logique de data de la plateforme. Donc quelques commandes hein, qu qui permettent de faire ça, donc on crée des volumes comme on crée un réseau, je vous disais, c'est des nouveaux objets, hein. donc on fait Docker Volume Create, on précise éventuellement le plugin qu'on veut utiliser pour ce faire, et ensuite bah, quand on monte, et c'est l'objet de la deuxième euh, ligne de commande, quand je monte euh, quand je crée un conteneur qui va porter mon application, bah, en fait je, je vais monter un répertoire qui est contenu dans ce volume dans mon conteneur applicatif pour pouvoir manipuler la data qui est dans ce volume. Et donc, j'ai bien isolé l'application de sa data, et la data, elle n'est elle même plus elle-même dans un conteneur, elle est balkanisée en dehors de la plateforme, sur des, sur, sur des plateformes qui sont plus à même et plus faites pour porter cette data. Donc là, oui, on a quelques commandes supplémentaires qui permettent de faire un LS, de, de lister tous les volumes qu'on a, de faire un inspect pour voir, le, pour voir des détails, en fait, sur, le, sur un volume en particulier, etc. etc. Alors, Maintenant qu'on a fait un petit peu ce tour d'horizon des fonctionnalités comme Docker, on commence à voir un petit peu les traits qui, qui se dessinent en fait entre les enjeux d'architecture applicative, de résilience, de scalabilité qui étaient de plus en plus portés dans l'application et en fait la façon dont on voit un peu les choses dans Docker. Cette logique d'atomicité, le fait que la data elle est exportée, le fait que l'application va avoir son propre réseau dédié et dans lequel on ne va exposer que la gateway qui permet de rentrer dedans. Donc on voit toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent progressivement et finalement ça nous amène à ça. Et ça, c'est quoi, finalement C'est une logique dans laquelle on est passé, finalement, du paradigme du conteneur universel, ça c'était un petit peu l'assertion qu'on posait au tout début de la présentation, à la logique plus large, d'object oriented application, architecture ou topologie. C'est pas forcément le, le terme le plus élégant, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette logique objet dans laquelle, finalement, on assemble des pièces d'un puzzle euh, dans, un, dans un cadre qui est celui de Docker. Finalement, on crée des applications distribuées. Le YAML euh, va contenir en fait, la topologie de cette application. Ensuite, cette topologie, on va la, la, la bundler et ensuite aller la déployer sur le cluster. Et finalement, qu'est-ce qu'elle contient, cette topologie ben, Elle contient des objets de compute qui vont contenir une payload applicative, c'est plutôt nos services qui contiennent des tasks, finalement des conteneurs unitaires concrètement. Ça va contenir du stockage géré par les volumes, qu'on vient de discuter tout à l'instant, et tout ça doit parler entre eux. tous ces conteneurs doivent pouvoir voilà, parler entre eux. Et là, on est bien en train de parler de network. Et finalement, on a créé un tout, finalement, qui permet de porter l'ensemble de l'application de façon très modularisée dans l'écosystème de Docker. Et le tout repose sur une plateforme à même de digérer... Euh, ce, ce concept qui est finalement une plateforme de container as a service qui va digérer finalement cette topologie euh, pour, aller, pour aller la déployer sur un cluster swarm qui permet de répartir euh, les différents atomes de notre application finalement des conteneurs, des volumes, des networks euh, pour la faire fonctionner sur une plateforme qui mutualise en fait un certain nombre de serveurs qui sont les ressources en fait élémentaires euh, de cette plateforme. Alors donc ça, c'était de la théorie. Euh, maintenant, on va parler un petit peu de, de pratique. On va, on va faire un petit peu de live encore. Alors ça, c'est ce que je ne vais pas vous montrer. Ça, c'est ce que j'avais euh, présenté avec un collègue qui s'appelait Laurent Grandjour en novembre 2015 à la DockerCon à, à Barcelone. Et euh, c'est intéressant de revenir dessus parce que ça donne une idée d'à quel point les choses avancent vite. À l'époque, pour résoudre cette problématique de l'application orientée microservices, ben ce qu'on disait, c'était que notre application, en l'espèce, on parlait de WordPress, par exemple, backé par une base de données MySQL, et ben on mettait devant un conteneur qui était en l'occurrence un Nginx, qui finalement allait savoir quels étaient les conteneurs sur lesquels il allait load balancer, du fait que lui-même allait demander à Consul, ou en tout cas sa configuration était rafraîchie par Consul, parce que Consul contenait, avait, la, avait la connaissance de tous les conteneurs qui étaient popés sur le cluster Docker, de façon générale. Et comment, le, comment Consul savait ça En fait, il y avait des petits agents qu'on installait sur chacun des nœuds, de, sur chacun des serveurs Docker, qu'on appelait le registrator, qui avait été construit par Hachicorp, et qui finalement permettait d'alimenter le Consul, en lui disant finalement tous les conteneurs qui avaient été créés et en retirant tous ceux qui étaient supprimés. Et du coup finalement Nginx n'avait plus qu'à aller savoir finalement quels étaient les conteneurs de mon application et ensuite mettre à jour sa configuration pour l'autre balancer. Donc on faisait tout ça à la main avec des, avec des, avec des conteneurs, un Nginx, etc., etc. Après ce que j'aurais pu aussi vous présenter mais qu'on ne va pas faire puisqu'on a des choses plus intéressantes maintenant, on aurait pu parler d'Interlock qui est une solution qui est arrivée un petit peu par la suite qui avait un petit peu la même démarche, c'est-à-dire qu'il y avait un conteneur qui était par exemple un Nginx, mais il y avait différents. Il y avait du HAProxy aussi qu'on pouvait mettre, qui servait de façade, avec également du stockage clé-valeur pour, pour contenir en fait, le, la liste des différents conteneurs qui étaient, qui étaient provisionnés. La seule différence, c'est qu'on n'utilisait plus le registrateur pour avoir l'information de tous les conteneurs qui étaient popés, en fait, interlock. Lui, en fait, il allait récupérer les informations du bus d'événements du cluster Swarm. Il allait récupérer d'une façon ou d'une autre également toutes les informations de notification, de création des différents conteneurs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il se basait sur un mécanisme d'annotation. Tout à l'heure, on voyait le fichier YAML qui, déplaît, qui, dé, qui définit la topologie de mon application. Je pouvais rajouter en fait des métadatas dans, dans, dans ce YAML pour dire finalement euh, que je créais un conteneur qui était associé finalement à un service au sens, euh, au sens interlock. Donc en fait, ça faisait en sorte que ça déclare euh, le conteneur correctement dans le consul, qui faisait ensuite fait que le, la configuration du reverse proxy était mise à jour automatiquement, etc. etc. Et on ne va pas en parler plus, hein, parce que finalement, dans le sillage de tout ce qu'on présentait tout à l'heure, euh, on a de nouvelles, de nouvelles possibilités qui, euh, qui sont arrivées avec Docker Engine 1.12. Bon, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, euh, j'évoquais le fait que les services permettaient d'exposer, en fait, euh, un point d'entrée qui était l'autre balancé sur les, euh, sur, sur les différents nodes. Et ben en fait, c'est tout à fait ça qu'on fait, c'est-à-dire que finalement, les, les clients qui veulent requêter, par exemple, le service WordPress, ben, en fait, eux, ils vont aller poser la requête sur n'importe quel des nodes, des, donc n'importe quel des serveurs Docker qui composent le cluster, sur le port qu'on avait défini, en l'occurrence c'était le 80. Le load balancer interne, quel que soit le node, il va prendre la requête et il va la load balancer directement sur l'un de tous les conteneurs WordPress disponibles, que ce soit sur le host local, sur la même machine que celle sur laquelle l'appel a été posé, ou sur une autre, puisqu'en fait on a un réseau derrière en overlay qui fait en sorte que tous ces conteneurs peuvent se parler de façon transparente derrière en fait. Et voilà comment ça fonctionne, il n'y a plus besoin de rajouter cette pièce intermédiaire que je décrivais tout à l'heure, on le fait directement, nativement, en fait, avec Docker. Et en fait, tous ces conteneurs, ben, eux-mêmes, euh, ils sont toujours attachés à ce, à ce réseau en overlay, qui va aussi permettre, évidemment, de parler à mon backend en base de données. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est vraiment cette logique dans laquelle toute cette problématique de plomberie a été euh, extraite de l'application euh, pour faire en sorte euh, d'être fournie directement par la plateforme alors on va avoir trois, trois commandes finalement pour faire tout ça alors la variante serait de le faire justement avec un YAML et ensuite de, de déployer cette topologie, j'avoue que j'ai pas été jusque là parce que autant euh, tout ce qu'on voit là c'est du docker 1.12 et c'est en release candidate 2 donc euh, c'est pas encore livré, autant le reste est carrément présenté comme expérimental donc là pour le coup <rire> j'étais pas joueur à ce point là donc du coup je vais faire un petit peu de ménage rapidement Okay, j'ai plus rien je vire tout ce que j'avais laissé des tests précédents et du coup ben, je reprends mon exemple hein, on, on va le faire pas à pas je crée un réseau en overlay c'est exactement ce que j'avais fait tout à l'heure j'aurais même pu réutiliser celui que j'avais créé hein, c'était exactement la même chose je vais créer, créer d'abord ma base de données. Donc je dis que je crée un service, je lui fournis des, des variables d'environnement. Alors, c'est parfait, le mot de passe super sécurisé, on le voit là. Ça valait bien la peine de parler de sécurité tout à l'heure. Euh, donc du coup, j'utilise euh, la, la, le conteneur de type, l'image de type MySQL fourni officiellement. Euh, et donc, du coup, il, faut, il propose un certain nombre de variables d'environnement à compléter pour euh, post-configurer en fait, euh, au démarrage de l'image MySQL. Bah, le mot de passe, la création d'une base de données par défaut, donc grosso modo je lui ai dit que le mot de passe serait donc plop, euh, que la base de données s'appellerait WordPress, que je rattache mon service à mon réseau en overlay que j'ai créé tout à l'heure, que j'en crée une instance, pour le coup j'avais pas envie de, de construire un cluster ou quoi que ce soit au sens euh, MySQL, attention parce que là pour le coup, euh, MySQL c'est pas stateless ni rien du tout. Évidemment, euh, ce n'est pas comme euh, nos microservices euh, pour lequel l'adhérence euh, elle n'existe pas, on la veut stateless euh, au possible. Si j'avais dit deux instances MySQL, dans ce, dans ce cas-là, je créais deux instances MySQL et donc deux serveurs MySQL qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, on est bien d'accord. Donc ça, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Je lui donne un nom, comme je donnais euh, des noms à mes conteneurs, et euh, l'image, évidemment, à partir de laquelle on part. Alors, on démarre ça, on voit ensuite. que j'ai euh, créé un service, on voit que j'ai aucune instance sur une de démarrer, donc ça ne devrait pas trop tarder, donc j'ai zéro réplica euh, disponible. Euh, on peut faire un Docker, un service Tasks, um, WordPress DB. Voilà, et on voit en fait que j'ai une tâche, finalement, qui est le conteneur atomique, hein, qui compose ce service, euh, qui est en cours de démarrage, est en cours de préparation. L'état désiré, c'est qu'il soit démarré. Il sera démarré sur le nœud M3, ça c'est le cluster qui a décidé qu'il allait le, dép le déposer là-dessus. À noter qu'il y a différentes stratégies, en fait, qu'on peut lui, euh, lui demander. On peut lui demander, finalement, de, de, de, de faire un spread en, ré en répartissant les conteneurs en fonction des ressources. Euh, il y a une autre stratégie qui s'appelle Global, qui crée une instance systématiquement sur tous les nœuds. Euh, et après, là aussi, par des mécanismes de plugin il sera possible de rajouter de nouvelles stratégies en fait au fur et à mesure euh, d'allocation des conteneurs sur les différents nœuds du cluster. Alors, qu'est-ce qu'on a eh ben, On prépare, on prépare, on prépare. Pendant ce temps, je peux peut-être commencer à discuter un petit peu de la suite. Bah, je crée un autre service même démarche, donc je crée un service pour le coup j'utilise l'image WordPress l'image WordPress, bah, pareil elle, bah, celle qui est fournie officiellement par WordPress elle attend un certain nombre de variables d'environnement type, notamment pour connaître le nom de la, de la base de données à laquelle se connecter le mot de passe patati et patati patata je la rattache évidemment au même réseau que, euh, que, mes, euh, que mes, bon, mes WordPress sinon ils ne pas de pouvoir marcher ensemble j'en veux quatre instances je suis gourmand cette fois-ci je leur donne un nom là je publie parce qu'autant la base de données, elle reste dans cette bulle, tout à l'heure je disais, je n'expose ne, que les points d'entrée end-user, euh, finalement. Donc la base de données, autant elle, elle n'est pas exposée sur le monde extérieur, autant mes WordPress, c'est ce que j'expose à mon, à mon public. Et bien du coup, alors, euh, le, euh, je dis simplement que le port 80 de chacun de mes conteneurs sur lequel est exposé le WordPress, et ben en fait, il sera mappé derrière un load balancer euh, qui est disponible de façon transverse sur les différents nœuds du cluster. Et finalement, tout, euh, toutes les requêtes du port 80 arrivant sur le port 80 de n'importe lequel des nœuds du cluster sera retour en rerouté sur l'une euh, des, euh, des instances euh, de mon service, hein, de, l'une des tâches de mon service. Donc ça, hop, voilà. Donc ma base de données, c'est bien, elle a démarré. On démarre maintenant le petit WordPress. Donc c'est un peu la même, c'est un petit peu la même, la même chose. On voit, ben là, ça a démarré beaucoup plus vite. On voit que j'ai quatre instances qui ont démarré. Voilà depuis quelques secondes. Alors ce qui va se passer, c'est qu'elles sont elles sont démarrées. En fait, il y en a deux qui vont se vautrer parce qu'en fait j'ai un, un bug. Alors je ne sais pas si c'est moi qui fais une bêtise, hein, mais il y a peut-être un bug dans, dans la plateforme qui fait que techniquement là euh, je suis coincé dans le sens où euh, mon WordPress n'arrive à parler que, euh, que à la base de données qui est localement sur le même serveur. En fait, ils n'arrivent pas à traverser, à, à traverser l'overlay network. Donc je vérifierai ce point, mais encore une fois. Je rappelle que tout ça, c'est en release candidate, c'est pas encore livré. Donc voilà, alors ça, c'est intéressant. Hop, allez, encore un petit peu de temps. Voilà, ce qu'on voit, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y en a une qui existe depuis 51 secondes et les autres, elles ont un, un time to live qui, qui est beaucoup plus faible. Pourquoi Parce qu'en fait, l'image de, de WordPress, elle a été construite de façon à redémarrer perpétuellement, euh, en fait, à, à cracher le, le conteneur à cracher le conteneur quand euh, il n'arrive pas à trouver la base de données, du fait du bug que, euh, que, euh, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ça ça crache, c'est très bien, mais on voit d'un autre côté, c'est pour ça que finalement je trouvais quand même intéressant de le garder, euh, on voit qu'il s'évertue systématiquement à recommencer à les recréer. Ben, il les recrée inlassablement, euh, tout simplement parce que l'état désiré c'est d'en avoir quatre. Donc il essaiera d'en avoir 4, et c'est bien ce qu'on lui demandait, donc c'est finalement pas plus mal. Et vu qu'on voit que le node M3, c'est le seul conteneur qui a pas démarré, il est à parier que la base de données se retrouve techniquement sur le même conteneur. Allez, on va vérifier, histoire de pas tricher, voilà, elle est sur le node M3 effectivement aussi. Donc, du coup, une fois que j'ai ça, il me reste plus qu'à tester si tout ça marche. Alors, quelle est l'adresse IP de mon EM3? Voilà, tac. Donc, si j'avais pas ce petit souci sur l'overlay, en fait, il euh, y aurait pas de, euh, y aurait pas de problème à utiliser n'importe laquelle des adresses IP. Ça serait routé derrière, euh, sur les, euh, sur toutes les instances de conteneurs. Et, hop. Voilà. Est-ce que j'ai triché? Oui, non. Non, c'est bon. Donc du coup, j'ai euh, bien effectivement, euh, bien effectivement Word, mon WordPress qui est démarré. Et euh, normalement, si je me souviens bien, si on arrive à ce stade-là, c'est bien qu'il a trouvé la base de données euh, pour pouvoir discuter avec elle. Donc du coup, on se retrouve bien dans une situation dans laquelle euh, j'ai l'ensemble de, de mon application qui est open running. On voit que le, le cluster finalement fait son travail en recréant les conteneurs euh, qui ne sont pas fonctionnels. Et euh, tout ça, c'est géré côté serveur, donc j'ai gagné en résilience euh, de ce point de vue. Évidemment, là, on l'a fait en interactif, et je le disais tout à l'heure, ça serait encore plus élégant de le faire euh, carrément avec le YAML, parce que du coup, c'est toute la topologie que j'aurais livrée, euh, et euh, pour qui j'aurais dit au, au cluster de fonctionner. Un dernier point très rapide euh, avant d'en finir. En fait, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on a du service discovery, en quelque sorte, à plusieurs niveaux euh, dans cette histoire. On en a au niveau de l'infra, parce qu'il y a le fonctionnement du cluster, mais ça c'est dans la boîte noire, ça fonctionne entre les engines maintenant. À l'opposé, il y a un autre mécanisme de service discovery qu'on n'a pas du tout si discuté c'est que si ça n'avait pas été un WordPress que j'exposais, mais un microservice, peut-être que j'aurais un catalogue global de tous les microservices de l'entreprise dans lequel ce service devrait être référencé. Donc du coup, dans ce niveau-là, ce que je devrais référencer, c'est le point d'entrée que j'ai exposé sur mon, sur mon nœud, en fait, en amont du load balancer fourni par Docker. Après, j'ai au deuxième niveau de la, de la couche, euh, finalement, ce système euh, fourni par Docker qui finalement crée un load balancer d un, d un, permettant finalement de load balancer entre les différentes instances de mon service. Euh, mais finalement, derrière, elle masque aussi une forme de service discovery intrinsèque au système euh, qui, permet, euh, qui permet finalement de connaître toutes les instances qui existent pour pouvoir aller alimenter le trafic sur les différentes instances. Un deuxième point aussi, euh, sur lequel on est passé très vite, c'est que si je reviens là, à un moment donné, j'ai dit ça, j'ai dit MySQL Data, euh, pardon, euh, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, euh, j'ai dit, voilà, c'est ça, WordPress DB Host. Quand j'ai démarré le service WordPress, je ne lui ai pas donné l'adresse IP parce que je ne la connaissais pas, elle était dynamique finalement, elle venait de se, de se créer l'instance de MySQL. En fait, je ne lui ai même pas donné le nom. Euh, du conteneur qui est un ID euh, géré, généré de façon unique. Je lui ai donné le nom du service. Tout à l'heure, on, on a créé le service WordPress DB. Et ben en fait, j'ai dit au service WordPress Application que la base de données, elle était sous le nom DNS WordPress DB. Donc il y a une sorte de service de DNS dynamique ou de service discovery, on va plutôt parler de DNS dynamique, qui permet finalement à un conteneur d'aller contacter un autre conteneur participant à la même topologie par un nom qui est déterministe, qui est en fait celui du service que vous utilisez. Donc ça, c'est un point qui est assez important à noter. Et un dernier point qu'on pourrait évoquer, dans ce scénario-là, ça ne faisait pas sens, mais je voulais quand même insister sur ce point. Là, on est dans un scénario simple, on a simplement un WordPress, une base de données, mais imaginons que vous auriez une application, si je prends par exemple une application Java, on peut faire ce genre de choses, évidemment. Mais après, dans, dans l'écosystème Java, si on, si on garde cet exemple, il y a des stacks applicatifs assez complètes, hein, tout, notamment tout ce qu'on retrouve autour, autour de Spring Cloud, euh, qui va fournir finalement son reverse proxy applicatif euh, ZOOL avec son service discovery applicatif euh, qui va être RECA. Et on va travailler finalement au niveau de l'application avec un autre niveau potentiellement de service discovery intrinsèque et interne à l'application. Et finalement, ce qu'on load balancerait, ce qu'on ferait rentrer, en fait, c'est le point d'entrée de la gateway applicative. Pourquoi ça peut avoir sens de maintenir ça, même si, techniquement, avec ce qu'on vient, vient de voir là comme, euh, comme architecture, on pourrait en expurger l'application bah, En fait... On a, on a deux options, soit on l'expurge de l'application et du coup on peut alléger la stack de l'application, en n'ayant plus besoin de faire du service discovery à l'intérieur de l'application, gérer la résilience de ce service discovery, le, le RECA par exemple, hmm. euh, la Gateway la, la Zool et autres. Mais en contrepartie, le fait de les maintenir, ça permet d'avoir beaucoup plus de finesse dans la gestion. La Gateway Applicative Zool, elle a plein de fonctionnalités qui sont beaucoup plus précises et, sp et, et spécifiques que le load balancer au niveau 4, euh, qu'on va retrouver euh, dans l'architecture de l'application. En fait, je pense qu'on va plutôt parler de, de, de couches de routage, finalement, euh, pour le, le load balancer euh, proposé intrinsèquement par Docker, alors que ce que j'évoque maintenant c'est des gateways qui ont un rôle applicatif plus important. Par exemple, dans Spring Cloud, il y a la logique de Circuit Breaker qui permet finalement de, faire, de déconnecter des, des nœuds, de, de rerouter le, le, le trafic au niveau applicatif, mais pas en se limitant à une vision très infrastructure, en rentrant vraiment dans le design de l'application. Donc, je pense que ça vaut le coup de balancer le, les pour et les contre, et en fait, ils se décident, je pense, à, au cas par cas. Voilà, donc, en, en conclusion, et après je vous lâche. Première chose, j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est que comme, comme le, bah, Quentin en parlait aussi, je crois, ce matin, euh, Software Exiting the World, euh, c'était dans d'Andrisen, si je me souviens bien, le fait est que l'architecture la, de l'application, c'est la clé. Ce qui est élégant avec Docker, c'est que vous, vous pourrez y mettre une application qui n'a pas du tout été pensée pour ça, des vieilles applications qui n'ont pas du tout été pensées pour le monde des microservices. C'est ça qui rend Docker aussi intéressant, aussi, parce qu'il est universel, puisque le contenu d'un conteneur fonctionne finalement. C'est une application qu'on met sur un système Linux qui est dans une enveloppe, le conteneur, mais finalement c'est très universel. Mais on peut en tirer toute la quintessence, si on a des applications pensées pour ça, si on a des microservices, si on applique tous les patterns qu'on a un petit peu passé en revue, si on fait de la, de la sécurité applicative où on rapproche tout ça de l'application, etc., etc. On va tirer encore plus de valeur de cette plateforme Docker. Et l'infrastructure, en fait, on va s'en détacher de plus en plus, on crée une abstraction de plus en plus complète. Et on le voit jusqu'à dire que la résilience, la scalabilité, etc. sont les sujets qu'on va expurger en fait, de l'application elle-même. La sécurité, ben de la même façon, c'est un sujet qui remonte dans l'application. On le rapproche de l'application, donc du coup, on touche de nouveaux, de nouveaux publics, on touche les devs. Et la construction de ces topologies, de ces applications, ben finalement, c'est plus juste des Ops qui décident comment est géré le réseau, puisque c'est plus une pièce d'infrastructure transverse indépendante de votre application. Ça fait partie du design de l'application. Et là encore, ça ne veut pas dire que le dev il devient Ops et euh, d'un seul coup, il a toute l'expertise, c'est le roi du réseau, il a plus besoin de son collègue Ops. Ça veut dire au contraire qu'il faut travailler ensemble pour faire en sorte que toutes ces expertises travaillent à construire finalement des, des designs d'applications qui, qui soient opérables. Et pour finir, je voulais attirer votre attention sur le virage qu'a progressivement pris Docker, qui est que finalement, on avait au début le paradigme du conteneur, qui était une boîte universelle, qui avait plutôt tendance à être là pour porter une application, et qui est finalement devenu tout un écosystème dans lequel on a toute une architecture applicative représentée par des composants typés, des volumes pour le stockage, des objets réseau pour, pour définir l'interconnexion entre tous ces conteneurs, les conteneurs qui portent l'application elle-même et la topologie qui définit l'ensemble pour former une application logique. Donc Docker a déplacé finalement les, les limites vers ce, ce modèle beaucoup plus complet et qui correspond bien finalement à ce qu'on construit dans le monde de l'architecture applicative. C'est pour ça que j'insistais autant sur les microservices. On voit bien que tout ça, ça, ça, super, ça, ça se superpose de façon Façon très élégante. Voilà, je vous remercie. J'ai été un peu long, je suis un peu en retard. Euh, je vous propose, si vous avez quelques questions, s'il reste un peu de temps. Bien. Ouais. Trois qui ont démarré, oui. Euh, en fait, oui, le conteneur, chaque conteneur a sa propre interface réseau. Et effectivement, sur chaque interface réseau, le conteneur, il était effectivement sur le port 80. Euh, mais ça, c'est pas dérangeant parce que chaque conteneur a, son, a sa propre interface réseau. Et mais tous, les quatre étaient, à, un, en fait, chaque conteneur avait son port 80. Et c'est juste que le load balancer qui était en amont, géré par le cluster swarm, ils disent il dit ce qui vient du réseau externe sur le sur le port 80 du cluster, enfin d'un des nœuds du cluster, ça a rerouté sur l'un des conteneurs sur son port 80. Donc il n'y a pas d'overlap. En fait, le redémarrage vient d'une problématique qui en fait... Le... J'ai créé un réseau en overlay qui normalement doit être transverse aux trois nœuds que j'ai construits. Le fait est que je n'ai pas réussi en fait à contacter les conteneurs qui avaient été peu... peuplés sur d'autres nœuds. Et du coup, vu que le conteneur WordPress il redémarre en boucle euh, lorsqu'il euh, lorsque, euh, lorsqu ne trouve pas la base de données, en fait, ce n'est pas qu'il redémarre, c'est que le conteneur se tue, et Docker, lui, il dit je veux quatre conteneurs, donc du coup, il les réinstancie à chaque fois. Et donc, tant qu'il les instancie sur les autres nœuds, qui, sont, qui techniquement n'arrivent pas à joindre la base de données, ben, en fait, euh, ça tourne en boucle, tout simplement. Donc, c'est le comportement attendu. Sur le réseau, on peut faire transiter n'importe Sur le réseau, en overlay, euh, on peut faire transiter tout ce qui... Je ne suis pas assez expert. Je dirais tout ce qui est au-dessus d'IP, ça c'est sûr. Mais ensuite, pour l'encapsulation, je ne sais pas jusqu'à jusqu quel niveau ça descend. Il me semble que ça fait de l'encapsulation et qu'il prend jusqu'au niveau 2, mais je n'en suis pas totalement sûr. Euh, oui euh, Est-ce qu'il y a déjà, prévu d'une de registrie de services, comme d'avoir d'une registrie d'images, avoir d'une registrie de services, par exemple, pour avoir un question de mausque, pour, pour, pour la etc., bah en fait, euh, Docker, il ne travaille pas à ce niveau-là. Euh, Docker, il travaille à l'unité du conteneur. Et en fait, euh, quand tu parles du cluster MySQL, bah en fait, tu rentres vraiment dans le fonctionnement du produit qui est dans la boîte, dans le conteneur. Et ce n'est pas directement Docker euh, qui peut savoir comment faire ça. Ça, ça, pour de quoi. ça pourrait, ça, oui. Ça... Ah, je... En tout cas, je n'en ai pas connaissance. Parce que, au final, que euh, euh, les concepts et de ça Haut, Clairement, euh, tout à fait, services, oui, tout à fait, c'est exactement ça, la stack c'est un nouvel objet hein, qu'on va déployer, tout comme on déployait des, des, des images, oui, ouais. j'ai pas la date exacte, oui, ouais. le... le... le... le... le... le... le... le... ça utilise IPVS en dessous, en fait, hein, pour faire ça, euh, et en fait, ça, ça va permettre en fait, de, de prendre les flux rentrants euh, et ensuite d'aller euh, les, les, les faire router via le, le, la couche réseau en fait, de Docker. En fait, c'est un mécanisme de load balancing qui est intrinsèque et qui existe depuis une quinzaine d'années déjà sur Linux, euh, qui, euh, dont ils héritent en fait. Ce n'est pas un truc qu'ils ont construit à hoc, c'est quelque chose qui est déjà éprouvé. C'est bon bah, Merci